d'avoir deux orateurs, donc Damien Le Gallois et Emmanuel Berthelot, qui vont nous présenter donc deux articles. Nous allons commencer tout de suite avec Damien Le Gallois, qui nous présente un article sur l'intérêt pronostique du strain atrial et ventriculaire dans l'amylose cardiaque. Merci beaucoup, Damien. Merci, Ariane. C'est parti. Alors. C'est bon On voit bien Très bien. Oui. Parfait. Eh bien, ben, eh j'y vais. Donc, Je vais effectivement vous présenter ce, ce, cet article qui est sorti dans le Jack Cardiovascular Imaging en janvier 2021. Une équipe nord-américaine sur l'intérêt du pronostic et l'intérêt euh, pronostic du strain, alors des différentes cavités cardiaques, dans, dans la cardiaque. Donc, pour juste une petite slide de, pour recontextualiser, c'est euh, on sait que le strain gauche est un facteur pronostique chez les patients qui ont une amylose cardiaque. C'est des données qui sont déjà connues depuis maintenant quelques années. Et ce papier-là a cherché à savoir s'il si, euh, eh existait également une valeur pronostique des, du strain des autres cavités cardiaques chez les patients qui ont une amylose cardiaque. Donc, c'est une étude qui est monocentrique, rétrospective, euh, donc sur un dataset de patients qu'ils avaient déjà imagé, 136 patients avec une amylose cardiaque. Alors la particularité, vous le voyez, c'est que l'ensemble de ces patients avaient une atteinte histologiquement prouvée. Alors il y avait deux possibilités, soit c'était une preuve histologique d'amylose sur la biopsie myocardique, soit c'était une biopsie périphérique, mais il fallait également un critère d'imagerie qui pouvait être en scintigraphie, en IRM ou en échographie pour pouvoir dire qu'il y avait une amylose cardiaque. Au final, on a majoritairement des patients avec des amyloses AL, hein, vous voyez, 109 patients avec une amylose AL, euh, un petit cinquième de TTR et, euh, et 4 AA. Donc les patients pouvaient être en fibrillation euh, atriale, ça aura évidemment son importance quand on parlera tout à l'heure du strain euh, atrial. Et euh, certains patients avaient également des données de biologie disponibles, donc notamment pour les patients qui ont une amylose AL pour la classification Mayo. Euh, donc, les peptides, peptides natriurétiques et euh, l'atroponine, on en parlera euh, tout à l'heure. Donc, le critère de jugement principal, c'était la survie à 5 ans. Et euh, on a donc une analyse du strain des 4 cavités. Alors, je fais, un petite, euh, je fais un petit, euh, une petite diapositive parce que dès lors qu'on parle de strain, euh, c'est toujours un petit peu les mêmes problématiques qui reviennent. C'est euh, voilà, toujours les problèmes de variabilité, etc. Donc, je vais juste m'attarder un tout petit peu là-dessus ils ont utilisé un seul constructeur pour la quantification, hein, donc c'était euh, GE, euh, GE EcoPack, avec un logiciel qui... Alors, moi, je ne connais pas très bien GE parce que ce n'est pas le, pas le, le constructeur qu'on a sur mon centre, mais je n'ai pas l'impression que ce soit un logiciel strain euh, dédié à loger, par exemple, pour loger, hein, j'ai l'impression, on enfin, dirait peut-être s'il y, y a des gens qui utilisent GE, mais voilà, j'ai l'impression que c'est un, un logiciel strain euh, générique. Et euh, pour ce qui est de loger, la particularité, c'est que puisque les patients en fibrillation atriale pouvaient être inclus, c'est uniquement la fonction réservoir qui a été étudiée et pas les deux, ondes, les deux autres composantes qu'on voit traditionnellement dans le strain OG, qui sont la composante conduite et contractée. Donc, un mot aussi sur la faisabilité, parce que qu'encore une fois, quand on parle de strain, il y a toujours ce, cette problématique aussi de faisabilité. Donc, 93% pour le ventricule gauche, 75% pour le VD et à peu près voilà, 85-90% pour les oreillettes. Et euh, l'autre chose aussi, c'est la reproductibilité. Hein, on parle souvent. Alors, ils avaient déjà, euh, ces auteurs, évalué leur reproductibilité VGVD euh, qui était bonne dans un précédent papier. Et euh, pour les oreillettes, ils ont pris 20 patients au hasard et euh, avec deux évaluateurs, ils ont fait de la reproduction interopérateur et intraopérateur. Alors, évidemment, ce n'est pas du test-retest parce que le, le dataset est rétrospectif. Euh, donc, voilà, ça, c'est quand même une, une limite. Mais euh, donc sur, ce, sur ce dataset qui est analysé en inter- et intra-observateur, on a une très, très bonne reproductibilité, comme vous pouvez le voir, avec euh, des ICC très, très élevés. Donc, globalement, sur la population, donc sur ces 127 patients, euh, ils ont été répartis selon la valeur médiane de GLS qui est à 10,4, donc avec, une, avec un groupe avec un GLS correct et un groupe avec un GLS moins bon. Donc, globalement, ce sont des patients avec une fraction d'éjection aux alentours de 60% et, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, majorité, euh, grande majorité de patients avec une amylose de type AL. Donc, quand on analyse les résultats, euh, alors évidemment, il y a une grande collinéarité entre les différents euh, strains de chacune des cavités, donc c'est difficile de, de les analyser tout ensemble. Donc, si on les regarde séparément, on a notre strain euh, VG, euh, donc notre GLS, sur la gauche, qui ressort effectivement euh, sur cette... Euh, de Kaplan-Meier en y variait comme étant un facteur euh, prédictif euh, de survie avec un hasard ratio à 2,25. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, les autres cavités sortent également. Alors, j'ai pas mis l'oreillette droite, euh, mais je vous ai mis l'oreillette gauche au milieu avec un hasard ratio à 7,5 et, et euh, le ventricule droit qui lui aussi sort à, à 2,7. Euh, on va surtout parler du strain OG parce que c'est finalement là-dessus que s'axe le papier, étant donné que c'est lui qui sort. Euh, qui sort le plus fort. Euh, un petit mot aussi sur l'apical sparing, qui était un paramètre qui était également étudié pour voir s'il lui aussi pouvait être un facteur pronostique et euh, il ne sort pas dans cette étude. Donc, je vous disais, le, le strain OG, euh, c'est lui qui montre visiblement la plus grande force. Et effectivement, quand je reprends dans la table ici, euh, eh l'association entre ce strain OG et euh, le pronostic, eh l'association est même plus forte que euh, pour le GLS, lorsqu'on prend le strain OG euh, indépendamment. Et au fur et à mesure qu'on rajoute euh, les cavités, euh, eh bien on va avoir quelque chose qui va être de plus en plus associé à la mortalité, euh, la survie. Alors, il n'y a pas de test statistique dans l'article pour comparer euh, les, les strains On les empile, mais on a quand même un overlap sur l'intervalle de confiance qui nous montre que ce n'est probablement pas significatif. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est effectivement, c'est euh, le strain OG qui, euh, seul, a la meilleure... Euh, a eu meilleur lien avec, avec le pronostic. Euh, autre chose intéressante, c'est dans le sous-groupe de patients avec une amylose AL et des peptides natriurétiques et la troponine euh, au début de l'étude, eh on voit que finalement ce qui est pronostic, euh, c'est vraiment, vraiment le strain OG, puisque euh, à classe, euh, à maillot classe euh, identique, eh c'est vraiment le strain OG qui gouverne le pronostic, puisqu'on voit que les patients qui ont euh, même une classe 3, mais qui ont un, un, un strain euh, OG conservé, ont un meilleur pronostic que les patients qui sont en maillot classe 2 avec un type euh, de strain réservoir alterne. Donc, évidemment, c'est euh, une étude monocentrique, rétrospective, il n'y a pas de test test. il y a un seul constructeur, donc c'est des limites... Euh, inhérente au papier, évidemment. Il y a aussi euh, le fait que euh, la majeure partie, enfin c'est pas la majeure partie, tous les patients avaient une preuve histologique, il y avait peu de patients avec une amylose TTR, donc ce qui peut euh, différer euh, des centres. Enfin, moi je sais que par exemple chez nous, euh, la très grande majeure partie des amygdoses qu'on prend en charge sont des TTR sans preuve histologique. Euh, et puis l'autre chose c'est que voilà, euh, tout ce que je vous ai montré, les courbes c'est euh, avec des valeurs médianes et on n'a pas de recherche de cut-off plus précis. Je dois résumer très brièvement, c'est que dans, ce, dans cet article, il y a l'altération du strain OG, c'est un marqueur d'atteinte myocardique et pronostique dans la cardiaque, peut-être même plus encore que le GLS, qui est jusqu'à présent traditionnellement décrit comme, comme étant un facteur pronostique important. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Damien, pour cette présentation vraiment très claire. un. C'est un papier que j'ai beaucoup aimé en tant que non-clinicienne. J'ai bien compris, en fait, où il voulait en venir. J'ai peut-être une petite question euh, de personne naïve pour toi. Euh, est-ce que le fait de regarder l'OG plutôt que le, que le VG, ça a un sens en termes de temporalité? En d'autres termes, est-ce que l'atteinte de l'OG, elle arrive avant, après l'atteinte du VG, en même temps? Est-ce qu'il y a des données là-dessus? Alors, ils n'en parlent pas, mais euh, ce qui est discuté euh, dans l'article et ce qui, est, euh, ce qui est très pertinent, c'est de se dire que finalement, l'atteinte OG permet aussi d'avoir une idée de l'atteinte VG, euh, puisqu'on a l'atteinte de l'OG à proprement parler de par, euh, par l'hypertrophie et de par le, les dépôts amyloïdes qui y a dedans, mais le strain OG il est aussi impacté par la dysfonction diastolique VG. Euh, donc finalement, cette atteinte OG, elle est assez intéressante. On sait que c'est un marqueur précoce d'altération de la fonction euh, VG. Donc, euh, alors, voilà. même si ce n'est pas euh, discuté à proprement parler, euh, oui, je pense que c'est aussi ça qui en fait un marqueur euh, pronostic peut-être plus important que le VG encore. C'est que c'est est un marqueur est précoce. Et euh, finalement, rien que de regarder l'OG à elle toute seule, euh, ça permet d'avoir un reflet de la globalité de l'atteinte euh, sur l'ensemble du myocarde, peut-être plus que le VG seul. En tout cas, c'est comme ça que... J'ai l'impression que, euh, que les données de l'article vont dans ce sens-là. Ok, merci. Euh, Peut-être que Eve a une question euh, Oui, moi, bah, déjà, juste une remarque, c'est vrai que ça m'a étonné de voir qu'ils avaient associé des TTR et des AL sur le pronostic, parce qu'on sait quand même que ce n'est pas du tout le, le même type de patient, le même profil, mais le même pronostic, surtout qu'ils aient mis si peu de TTR euh, en les mélangeant avec une population finalement prédominante d'AL. Euh, mais c'est vrai que après, les résultats sont très intéressants. Et je voulais savoir simplement s'il y avait un impact de l'AFA, euh, finalement, sur ces patients-là. Est-ce que euh, l'AFA donne un, un mauvais pronostic avec des chiffres de strain plus bas ou pas? Alors, euh, ça représente finalement assez peu de patients. Alors, je vais noter sur l'AFA. Ils sont euh, que vraiment très, très peu de patients en FA au moment euh, de... Euh, L'inclusion, mais je crois que c'est vrai que les pourcentages étaient assez bas. C'est tout petit. Il n'y avait que sept patients qui dans étaient, la, euh, qui dans étaient la en S, FA. Plus rare pour le coup. Euh. Oui. il y avait très très peu de patients en FA au moment euh, de la réalisation de de, de l'échographie. Euh, dans le tableau, ce que j'avais montré, il y avait un petit peu plus de patients en FA parce que c'était de liste, enfin, de l'antécédent de FA, mais des patients en FA au moment de au moment de l'échographie, il y en a très très peu, Il y une à sept. Donc il n'y a pas de il y a pas d'analyse de statistiques là-dessus. Après, probablement qu'il y a un lien avec les pressions de remplissage et que finalement, euh, qu il peut y avoir un impact de, des pressions de remplissage élevées et des patients congestifs dans le pronostic de ces patients. Oui, probablement, oui. J'avais aussi peut-être une petite question. Dans l'article, ils évoquent donc des, des cut-offs, euh, enfin, en tout cas, ils ont mis donc cette, cette médiane finalement d'altération de, de strain. Euh, puisque du coup, ça, ça fait, enfin, là, c'est fait avec un seul logiciel, vous n'est pas forcément le même. Est-ce ah. que, est que vous avez l'impression quand même que, que les valeurs qui sont mentionnées dans l'article ressemblent à, à ce qui vous vous alerte quand vous voyez des patients euh, euh, qui, qui ont des amyloses avec des atteintes qui ont l'air déjà un peu importantes Là, par exemple, donc, euh, le cut-off, la médiane pour l'oreillette pour oreille, gauche, c'était 13,2%. La médiane, est-ce que c'est des valeurs qu'il faudrait qu'on retienne Est-ce qu'il faudrait qu'on fasse attention à ce genre de, de chiffres euh, Si jamais on voulait s'intéresser un petit peu plus au strain. Ah, c'est toujours un petit peu compliqué, de fait de la variabilité euh, intervendeur, évidemment. Euh, oui. Le, le oui. chiffre de 13 en oui. soi ne me choque pas. Alors, m moi, ça m'est arrivé de quantifier beaucoup d'oreilles de gauche en strain oui. dans un contexte très différent, c'est des patients avec des cardiopathies ischémiques. Donc, bon, je suis un peu embêté pour comparer sur une population très différente et puis avec un constructeur différent. Euh, voilà, je, suis toujours, je trouve ça intéressant ces articles sur le strain, on est toujours quand même un peu embêté par le manque de possibilité de transférer les résultats d'un constructeur à l'autre, d'une technique à l'autre, selon que le soft soit OG spécifique ou pas OG spécifique, euh, voilà, ça reste, ça reste exploratoire. Je sais que tout le monde ne fait pas le GLS euh, forcément au quotidien dans ses labos d'échocardiographie pour euh, l'amylose, et, et moi le premier, hein, à que globalement euh, chez nous, euh, si on regarde tous les contenus, on n'a pas le GLS systématiquement parce que mine de rien, ça prend quand même encore un, un petit peu de temps. Alors moins que par le passé, mais euh, alors du strain OG, euh, ça reste quand même quelque chose euh, difficile actuellement à faire en, en pratique quotidienne. Donc retenir un chiffre, euh, je ne sais pas. Après, ça peut être. Euh, exploratoire. Et il y a une question de Thibaut Dany sur le. Est-ce qu'il y a eu un impact du volume de l'oreillette gauche sur le, le strain au G je ne crois pas que ce soit dans les tables. Euh, si je ne dis pas de bêtises, je vérifie en même temps. Si, si, si, effectivement, alors c'est dans le. Il y, une, il y a une table par strain et dans la, stable, dans la table sur le strain OG, les patients qui ont un, un strain OG de meilleure qualité ont une oreillette plus petite significativement, effectivement, 15 cm contre 18 cm Okay. Mais uniquement avec ce cutoff, avec deux groupes, hein, c'est très dichotomique. Mais, oui. Ok, bon, je pense qu'on peut passer euh, à l'oratrice euh, suivante. Merci beaucoup, Damien. Et donc, Merci. On, accueille, Merci à vous. on accueille Emmanuel Berthelot de Paris qui va présenter un papier euh, sorti récemment en 2020 et qui s'est intéressé à la prévalence de l'amylose chez les patients. Euh, en cardio cardiomyopathie hypertrophique.